Bonjour à tous, mon nom est Nancy Rochon, chef du Parti Québec Intégrité. Aujourd'hui, on fait une vidéo pour vous entretenir sur les 10 raisons qui ont motivé euh, qu'on ne présente pas de candidat aux élections provinciales de 2002. Et euh, cette vidéo, euh, bon, pour commencer, en, en introduction, euh, je voudrais vous informer que la décision de ne pas présenter de candidat, elle a été prise, ça fait quand même un petit bout de temps, là, on a décidé ça fin mai, euh, on l'a confirmé en conseil d'administration au début de juin, et euh, cette décision-là, elle a été annoncée après des vérifications légales à, au DGEQ à la mi-juillet. Puis, euh, finalement, euh, on a décidé qu'on ne présentait pas de candidats, on, va, on reste par contre un parti politique, on reste avec nos membres, tout, là, ça ne change pas. Euh, on considère que présenter des candidats dans le système actuel, c'est comme euh, l'admettre comme un système qui, a, euh, qui, a, qui est euh, légitime, et euh, dans le fond, le fait de ne pas présenter de candidat il faut le comprendre ici comme une, ma une manifestation euh, de notre part envers euh, le DGEQ, l'Assemblée nationale pour envoyer un message clair comme quoi ça ne représente plus ou la façon de faire la politique actuellement ne représente plus les intérêts des Québécois. Ça fait que c'est un… on manifeste finalement notre désaccord avec le mode de fonctionnement actuel. Puis on va vous l'expliquer en 10 points et c'est l'objet de la présente vidéo. Fait que j'ai commencé la présentation, elle a été montée, là vous comprenez qu'on n'a pas toute une équipe de communication comme les autres parties. Euh, je veux dire, des plus riches euh, d'entre nous. Euh, toutefois, on, on a fait avec euh, des moyens gratuits. D'ailleurs, cette vidéo coûte rien. Elle a été diffusée aussi sans frais de publicité. On le rappelle parce qu'on euh, ne on veut pas que, que des gens pensent ici qu'il y, y a eu du financement derrière ça. C'est vraiment euh, homemade, comme on pourrait dire. J'ai fait une petite présentation au PowerPoint pour permettre de faire un suivi de notre, euh, notre raisonnement. On va commencer par euh, une affirmation qui s'appelle « Les banques contrôlent la politique » et c'est un fait indéniable aujourd'hui, et on va en faire la démonstration. Dans la vision actuelle euh, des, euh, des, des, euh, de la hiérarchie des pouvoirs, on retrouve tout en haut les fonds institutionnels, les multinationales ensuite, après les États, euh, parce que beaucoup de multinationales sont euh, plus riches que des États, même certaines, S ont des alliances entre elles, ce qui en font des forces quand même extrêmement importantes. Il y a des États et euh, il y a le peuple, évidemment, en dessous au bas complètement de cette pyramide. Au niveau des fonds institutionnels, on parle surtout des banques centrales et de leurs instruments, comme euh, le BIS, on va y revenir tantôt, le Forum économique mondial, le FMI, euh, le CBDC, on va y revenir tantôt, les cartes de crédit, les grandes fondations, on pense aux fondations de Bill et Melinda Gates, là, de cette taille-là, et euh, Open Society, par exemple, de Soros, celles qui ont le plus d'influence. On, on pense aussi aux groupes d'investissement. Euh, bon, là-dedans, là, j'ai inclus BlackRock, State, euh, State Street, euh, Vanguard. Les euh, régimes de retraite euh, et euh, les, aussi les fonds d'investissement de compagnies d'assurance font partie euh, de ces euh, grands acteurs financiers, j'allais dire monopole, mais c'est vraiment le cas. Puis on, euh, on va vous le présenter tantôt. Ensuite, les multinationales, on en a dans plusieurs secteurs d'économie. Il y en a dans les biens immeubles, euh, que ce soit les vêtements, les cosmétiques, il y en a... Euh, dans l'agriculture, pour les semences, les pesticides, il y en a dans les loisirs. Et là, ce n'est pas une liste exhaustive, là, parce qu'il y a plusieurs euh, domaines d'activité économique. Il y a les matières premières, les services la santé, comme par exemple des compagnies de médicaments comme Pfizer, Moderna. Il y a les technologies aussi, euh, où euh, on a Microsoft, les ordinateurs, les systèmes d'exploitation et tout, euh, qui sont inclus là-dedans qui appartiennent à des multinationales. Que, ensuite, bien, il y a les États. Les États, en tout cas, c'est ce qu'on enseignait dans les cours de politique encore récemment à l'université. C'est qu'il y avait trois grands axes de pouvoir qui étaient le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Le législatif, on a bien les gens qui sont, à, qui sont les élus, ceux qui supposément représentent le peuple à l'Assemblée nationale. Euh, les députés, euh, les élus parlementaires et le chef d'État, qui est en, en général le chef du parti politique élu. Euh, ensuite, il y a l'exécutif, qui est le gouvernement, la police, euh, bon, les, les agents finalement de contrôle euh, dans différents ministères. Euh, le pouvoir exécutif euh, s'applique euh, par le décrets et arrêtés du chef d'État. En fait, euh, eux, ils s'occupent d'appliquer la loi d'une certaine façon qui a été... Euh, euh, ils ont une certaine forme de dépendance avec euh, le législatif, parce que c'est le législatif qui décide de, de leur façon d'appliquer la loi. Et il y a le judiciaire qui, euh, normalement, euh, règle les conflits et les abus de pouvoir. Il joue un rôle de régulateur, puis il est théoriquement indépendant du pouvoir législatif et exécutif. Euh, en théorie, euh, C'est le cas, euh, sauf qu'il euh, y a eu une, allocu une allocution qui a été prononcée par la très honorable euh, juge Beverly Mecklin-Clin, probablement que je ne prononce pas comme il faut, qui était la juge en chef du Canada à ce moment-là, le 28 septembre 2017. Et je cite, on le retrouve un petit peu en bas après à cette citation. Euh, le déclin de la démocratie et des libertés individuelles, des libertés civiles, pardon. je vais rien que le mettre en, en évidence ça, pour que vous puissiez le voir, Puis si je pourrais augmenter la taille, ça serait génial. Voilà. Euh, elle dit ceci. Le déclin de la démocratie et des libertés civiles auxquelles nous assistons, a-t-il une incidence sur les tribunaux? Euh, tout à fait répond-elle, « Lorsque le droit politique et les libertés civiles reculent, ce recul s'accompagne immanquablement d'une régression de l'indépendance des tribunaux et de l'accès à la justice. Euh, » C'est, euh, à mon avis, un, un constat qui est énorme de conséquences et avec ce qu'on a réalisé les derniers temps au niveau euh, législatif, les, les lois euh, liberticides qui ont été votées autant au fédéral qu'au provincial, euh, on comprend maintenant euh, que les tribunaux euh, se détachent d'une certaine façon de plus en plus de l'intérêt euh, populaire du peuple pour s'accrocher davantage vers l'intérêt euh, des multinationales et fonds institutionnels, on va le voir tantôt. Et en bas de tout ça, il y a euh, le peuple des travailleurs. Les travailleurs en fait, le, les fonctionnaires, mais ça se trouve être des travailleurs aussi, mais ils ont un statut particulier. Les entrepreneurs. Euh, quand je parle d'entrepreneurs, c'est ceux qui possèdent des petites et moyennes entreprises. Ça n'a rien à voir avec les multinationales, c'est souvent local. On a aussi les aînés, euh, les prisonniers, les démunis. Fait que, finalement, les démunis vont toujours nous en avoir dans une société. Fait qu'il euh, ne faut pas nier aussi qu'ils font partie. Euh, euh, dans la classe euh, inférieure de cette hiérarchie. Il euh, y a un constat à faire et euh, là-dessus, je, je veux vous référer à un article, qui a, un article scientifique qui est paru dans The Business and Politics en avril 2017, qui s'appelle Item Power of the Big Three, euh, Passive Index Funds, Reconcentration of the Corporate Ownership and New Financial Risk. Euh, en fait, euh, j'ai retiré, de ben, j'ai tiré en fait cet article-là, un, un, un graphique que je trouve super intéressant, c'est le network ben, finalement la, le réseau de pouvoir finalement des grands contrôles américains. quand je dis américain, il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec l'Asie qui a une autre architecture et qui est encore plus euh, caché. Euh, mais euh, c'est vraiment celui, le contrôle du pouvoir américain autant sur l'Europe, chez nous aussi, les États-Unis, puis on va dire aussi l'Amérique du Sud, est, est fortement euh, influencé par ce contrôle-là, les pays de l'Occident. Fait que la source, eux autres, ils ont pris les données de la base de données Orbis, euh, ils ont euh, regardé tous les investissements qu'il y avait dans à peu près, à peu près toutes les multinationales qu'on peut voir en vert ici et euh, ils ont déterminé qu'il y avait des groupes principaux euh, qui investissaient dans presque toutes les compagnies et qui en prenaient euh, le contrôle majoritaire. Et c'est Stage Street, Vanguard et BlackRock euh, qui ont en plus depuis probablement beaucoup grossi. Autour de ça, on en a aussi des très importants qui sont euh, Capital Group, Fidelity finalement, qui sont des fonds d'assurance, euh, euh, des fonds d'investissement euh, aussi de régime de retraite et tout. Euh, et euh, BlackRock aussi peut être composé de ces mêmes fonds-là parce que dans le fond, c'est comme des Pac-Man, ça avale tout ce qu'il y a autour d'eux. Et euh, c'est une très belle représentation de quelque chose, qui d'ailleurs, les auteurs l'affirment, est très dangereux, euh, qui est la mono, euh, un monopoly finalement de marché financier qui est en train de se créer, qui s'est créé depuis un très bon euh, moment. Et ce monopole là amène une concentration des richesses, comme on n'a jamais vu. Euh, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous suggère fortement euh, de regarder euh, le documentaire de Tim Gillen. Il euh, y a des versions françaises sur Odyssée, ou plutôt, ils ont été sous-titrés en français, mais c'est un, euh, un excellent documentaire euh, que cette personne-là... Euh, a fait sur justement la description des marchés financiers et le grand danger aussi que ça, ça comporte. Fait que je ne vais pas m'attarder sur tous les détails, mais je vous réfère à ce documentaire-là. Euh, par exemple, si on prend BlackRock, on va voir qu'en trillions de dollars, l'augmentation finalement de sa puissance euh, de ses euh, capitaux qu'il depuis euh, qu'il euh, gère euh, depuis 2008. Euh, en 2021, parce que là, c'est seulement le quarter two pour 2022, mais en 2021, c'était complet, c'était à 10 trillions de dollars. On voit très bien qu'on va les dépasser encore plus cette année. C'est sur le site de ta, euh, Statista 2022. Euh, les gens ont de la difficulté à se représenter. C'est quoi des trillions de dollars? Écoutez, c'est écrasant. C'est du budget euh, comme euh, beaucoup de pays n'ont même pas euh, ce, ce PIB-là, même le Canada. Euh, pour vous montrer comment c'est démesuré, si vous mettez un million de dollars en pile avec des 100 dollars, ça prend à peu près la hauteur d'une chaise. Si vous voulez faire un milliard de dollars, vous devez euh, empiler des 100 dollars euh, jusqu'à un kilomètre, c'est-à-dire l'équivalent de la tour de Burj Khalifa euh, qui se retrouve en, euh, au, euh, aux, au, euh, à Dubaï. Et euh, si vous voulez euh, emplier des 100 pour euh, représenter un trillion de dollars, vous avez euh, 1000 km, c'est-à-dire vous vous rendez quasiment au niveau des satellites. Euh, vous comprenez ici que ce n'est pas en proportion, ces trois euh, exemples-là, c'était possible de rentrer ça dans un écran d'ordinateur. Mais 10 fois un trillion de dollars, vous, je pense que vous êtes en besoin de comprendre à quel point c'est énorme. C'est des monstres. Et euh, cette richesse-là euh, est, euh, est surtout concentrée entre 1% de la population, moins de 1% de la population mondiale. Et euh, elle a, par exemple, ici, elle, elle contrôle 46% euh, des, euh, des ressources, finalement, de la planète, des richesses, tandis que les 55% qui gagnent moins de 10 000 dollars par année n'en euh, disposent que de 1% des richesses de la planète fait que entre les deux ici, on voit de plus en plus que euh, la classe moyenne, qui est en orange, qui se trouve un petit peu être euh, la nôtre ici au Québec, perd de plus en plus de terrain au détriment du 1 en haut. Et euh, les plus riches aussi, juste en dessous, perdent aussi du terrain pour le 1 en haut. Ça fait on est en train de vivre, en résumé, la fin du capitaliste, euh, une concentration extrême des richesses. Et euh, tous les modèles mathématiques vont démontrer clairement qu'on s'en va vers un écroulement économique international, c'est évident. Fait que pour euh, trouver une solution à ça, ces ultra-riches ou les, les gens qui s'occupent de très grandes compagnies ont finalement euh, proposé un nouveau plan, une restructuration globale de, de, de la monnaie. Euh, ici, je parlais de BlackRock tantôt, vous allez être euh, porté à penser que c'est Larry Flynn qui est, à, qui est le génie en arrière de toute cette, euh, cette, cette unification ou ce, ce, cette euh, amplification euh, de la masse monétaire euh, chez BlackRock et euh, il n'en est rien, ce type-là il est tout à fait ordinaire, il a pas l'intelligence pour euh, prendre les décisions puis arriver à augmenter le capital de cette compagnie-là euh, comme elle augmente actuellement, le véritable coupable s'appelle Aladin et c'est un système de gestion expert de la finance, c'est un ordinateur, c'est des programmes, des programmes qui vont toujours être beaucoup plus performants finalement que l'être humain parce qu'ils ont des vitesses de calcul absolument incroyables et ces programmes-là permettent de mettre en relation l'expérience passée avec les, les comportements actuels des marchés puis d'amener l'argent des investisseurs au bon endroit. C'est que c'est un système qui est totalement psychopathe, dénoué de, de, de tout sentiment. Son seul projet euh, dans sa vie de système, c'est d'augmenter les profits. Et euh, ça n'est pas caché non plus, c'est le but de BlackRock, c'est de travailler pour sa clientèle. Et ironiquement, la clientèle de BlackRock, il y a beaucoup d'argent de, de, là-dedans qui vient des fonds de retraite. Donc, on est tous un peu coupables, on finance... Euh, euh, ces grands capitaux-là qui sont en train d'absorber toute l'économie de la planète. Fait que voici un ordinateur quantique pour vous donner l'idée à quel point que c'est non-naturel. Euh, la personne qui décrit mieux ce, ce système financier-là, qui est un peu en dessous, c'est Mme Valérie Bugot, qui est juriste, qui a un doctorat en droit. Je l'ai découvert en 2019 après une entrevue qu'elle avait accordée à TV Liberté. Puis son livre qui s'appelle Les raisons qu a, qui date de 2016, Les raisons cachées du désordre mondial, l analyse de géopolitique, économique, juridique et monétaire m'a permis de comprendre l'ampleur de la situation et les dangers réels qui est en train de, de menacer les populations. Euh, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Là. Elle parle d'esclavagisme et euh, moderne. C'est carrément la définition juridique qu'on doit y voir ici et euh, c'est euh, assez perturbant de comprendre ce qui est en train d'arriver. D'ailleurs, je pense que je vais lui laisser la parole. J'avais pris quelques extraits de cette entrevue-là. Si vous avez la patience, écoutez-la. Euh, c'est une femme intelligente. Elle a déjà fait son tome 2. Euh, je n'ai pas eu le temps de terminer encore. Mais euh, même si je ne suis pas d'accord avec tous les détails, je trouve que dans l'ensemble, c'est une personne qui défend très bien ses idées et dans son livre, la démonstration est assez claire de ce que je viens de vous parler. Votre ouvrage part de ce constat, en tout cas c'est le vôtre, on peut le partager. Je vous cite, l'état actuel est entièrement dominé par le système bancaire, donc euh, vous parlez de la domination euh, des multinationales, mmh. vous parlez vraiment, à, à, de la première d'entre elles c'est selon vous, ces banques. Mmh. Quel, quel fait vous permet d'affirmer que les banques dominent euh, la politique mondiale Alors euh, c'est pas un fait, c'est un mouvement historique en fait. Euh... Les banques dominent euh, la politique parce que, tout simplement, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, comme Napoléon l'avait parfaitement décrit. Et en réalité, les banques ont pris le contrôle des systèmes monétaires, d'abord en interne, par la création de banques centrales qui ont géré les masses monétaires en circulation, et maintenant, ben, au XXe siècle, ça, totalement, ce système s'est totalement intégré au niveau international, avec la BRI, les institutions de Bretton Woods, et euh, actuellement... Euh, tout ça est en transition puisqu'on s'achemine lentement, de moins en moins lentement d'ailleurs, vers un renouveau du système financier international, mais qui n'en sera pas moins centralisé et intégré. Les banques privées sont chapeautées par les banques centrales. Aujourd'hui, ça se passe à Bâle, c'est-à-dire au sein de la BRI. La BRI est devenue la banque centrale des banques centrales, c'est-à-dire qu'elle chapeaute, elle pilote euh, les politiques de toutes les banques centrales affiliées euh, de façon centralisée. La banque des les règlements, règlements internationaux, internationaux. Vous contrôlez les masses monétaires en circulation, vous contrôlez l'affectation des ressources. Mm. Et euh, de façon historique, les banques centrales n'ont eu de cesse de développer les gros conglomérats. C'est comme ça que les multinationales américaines sont nées, euh, parce qu'elles ont eu euh, le soutien euh, financier à La pas. capacité de se réunir en groupe non, euh, la capacité mais, de grossir, grossir, de, de, ouais, ouais, oui, de, de, de, de faire de, euh, comment, du développement externe en rachant ses concurrents, enfin oui, la, la capacité de, de, de, de, de, de l'immense capacité de prédation <rires> qui, qui, qui, euh, dont bénéficient <rires> les grosses entités. Voilà. Mais selon vous, est ce que l'État est, est, est sous ou... sous contrôle capitalistique, mais anonyme. Ce qui fait que en fait oui, la prédation peut, peut se peut se faire d'autant plus aisément. Qu'on ne sait pas qui détient exactement, le capital. Qu'il est très difficile de remonter le fil des, des détenteurs réels du, du pouvoir. D'accord. Euh, ouais. Je pensais à un labyrinthe, mmh, voilà. D'accord. Ça, ça, ça m'évoque le, le labyrinthe parce qu'on ne sait pas trop où on va, on avance, mais... Mais est-ce <rire> que vous pensez même... que les États sont victimes ou complices de l'établissement de ce système que vous dénoncez dans votre ouvrage Eh bien, en fait, elles sont, ils sont d'abord victimes et ensuite complices Ils sont les deux. Euh, parce qu'à euh, partir du moment où ils n'ont plus l'autonomie financière de se développer par eux-mêmes, ils sont obligés de demander à des apporteurs de capitaux et donc de se soumettre aux conditions euh, déterminées par les apporteurs de capitaux. Donc euh, ça n'en fait plus des, des, des États libres, euh, ils sont contraints. Euh, effectivement, il y a beaucoup de corruption derrière, mais il y a aussi la contrainte euh, mécanique euh, institutionnelle qui se met en, en, en œuvre parce que les États n'ont plus la capacité d'autonomie financière. Vous nous dites au fond en fait que le droit commun a disparu. Alors, euh, je ne dis pas que le droit commun a disparu, je dis que le droit commun était d'ordre civil et que maintenant il tente à devenir d'ordre commercial. Il y a toujours un droit commun, puisqu'il y a un droit qui s'applique communément à tout le monde. En, en revanche, ce qui a disparu, c'est sa nature humaniste et euh, faite pour l'individu. Euh, maintenant, le droit commun est fait pour le développement euh, prédateur de multinationales en gros. Euh, Aujourd'hui, les paradis fiscaux fonctionnent sur le modèle du trust anonyme, donc euh, c'est encore le droit anglo-saxon qui, qui prime. Quand vous mettez euh, une somme en banque et que cette banque, elle est contrôlée par un État, vous avez un contrôle politique et euh, sur ce contrôle politique, vous avez les citoyens normalement ont un accès. Oui. C'est-à-dire que si les choses vont mal, ils peuvent agir pour faire en sorte que ça s'améliore. Or, ce qui se passe dans les paradis fiscaux échappe totalement à tout contrôle individuel. Il échappe à tout contrôle politique euh, des, des masses euh, de, de population. Via je Les appelle les banquiers à... commerçants, parce qu'en réalité. Oui. Mais vous dites voilà que, que cette caste est arrivée au bout des ressources de son mode de fonctionnement. Donc est-ce que finalement n'y a-t-il pas qu'à attendre la, sa chute si elle est elle est arrivée? Je vous cite. Mais non, mais, est, ça arrive au non. bout de ces, des ressources de son fonctionnement. Euh, c'est pas les res... Enfin euh, oui alors c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Euh, elle a développé des armes pour progresser de façon, euh, pour progresser vite, il faut être caché, donc ils ont développé notamment l'anonymat pour se développer et prendre le pouvoir politique. Pour l'instant, officiellement, ils n'ont pas le pouvoir politique et leur objectif évident est de prendre le pouvoir politique officiel. Donc, en effet, on arrive aujourd'hui à, à ce croisement de chemin dans lequel le, tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains de cette caste, mais... Ils n'ont pas le pouvoir politique officiel, donc eux, leur, leur, leur projet est d'aller dans le sens d'une prise de pouvoir officiel, et le, pouvoir, le projet des, des populations, à mon avis, devraient, euh, elles devraient prendre conscience que leur projet à, à eux euh, doit se, se, se cristalliser dans le sens opposé, parce que sinon euh, on ira directement à l'esclavagisme, à l'esclavage légal. D'ailleurs, c'est juridiquement, c'est vers ça qu'on se dirige aujourd'hui, hein. très clairement. Valérie Bugot, je rappelle le titre de votre ouvrage. Voilà. Euh, je pense que ça résume très bien ce que j'ai tenté d'apporter comme point. Euh, je voudrais seulement euh, vous montrer c'est quoi le BRI. En fait, euh, c'est le BIS.org auquel vous allez pouvoir le trouver. C'est cet organisme-là qui euh, chapeaute, comme elle explique, l'ensemble des banques centrales. Euh, aussi, si on, on veut regarder euh, bon, euh, l'esclavagisme dont il est question, euh, je pense que sa forme euh, économique euh, la plus représentative, c'est le Central Bank Digital Currency. Euh, D'ailleurs, j'avais publié un rapport super intéressant de l'Université de New, New York euh, que vous pouvez chercher sur Internet qui disent que, euh, que ça pave le chemin finalement euh, à, à carrément le, des abus incroyables, là, je, vais, euh, je vais vous le mettre dans les commentaires. Fait, quand je parle de liens, faites-vous-en pas, je vais en faire la liste dans les commentaires, vous irez voir par vous-même, il euh, euh, premièrement, ça a déjà été annoncé d'ailleurs euh, au niveau du World Economic Forum, euh, cette monnaie digitale-là, dématérialisée, comme euh, l'explique euh, Mme Bugot, en fait, elle est en route actuellement et est en projet pilote dans certains pays comme au Canada, en Chine et un peu partout et bientôt elle va être l'autre et c'est ça qui est le danger. Euh, une fois euh, intégrée dans notre mode de vie avec l'identité numérique, avec cette monnaie numérique-là, on n'aura plus de liberté, on, plus du tout. On va, euh, on va subir le traçage et on va contrôler nos dépenses et nos entrées d'argent. Et déjà, euh, on peut dire que ça va être en lien aussi avec notre obéissance à l'État. C'est l'État, en fait, les banques euh, qui vont prendre de plus en plus euh, de contrôle sur nos personnes. Notre vie de, risque de devenir misérable parce qu'à ce point-là, eux, euh, ne trouvant plus de ressources à l'intérieur des, euh, des capitaux, à l'intérieur des bourses et ainsi de suite, bien, ils vont aller la chercher directement. Euh, ces ressources-là au sein euh, des personnes, entre autres de l'Occident, où ce que la richesse se trouve, fait qu'on on risque de perdre aussi euh, toutes nos euh, infrastructures publiques comme Hydro-Québec et ainsi de suite. Euh, là, ce qu'elle dit, et ça a été très clair, c'est euh, que ces, euh, ces, ces banques-là souhaitent prendre notre contrôle de l'État. Or, euh, c'est... Euh, c'est quelque chose de très important et c'est ce qui nous fait reculer aussi pour présenter des candidats dans ce contexte-là euh, par rapport à ce que euh, nous, nous, nous observons, euh, qu'il y a présentement un contrôle qui est de plus en plus important euh, de, euh, des banques commerçantes sur les États et que ce contrôle-là euh, vient court-circuiter toute initiative citoyenne pour présenter des partis euh, constitués dont le but est de servir les citoyens et non pas les multinationales. À un point tel qu'on va voir par la suite que tout ce qui, était, qui est des éléments finalement de, de propagande, euh, des éléments aussi de contrôle et de terreur ont été mis en place pour empêcher finalement euh, l'opposition. Fait que vous êtes avec nous ou contre nous, euh, qu'avait dit euh, François Legault. Euh, je crois que ça devient de plus en plus une évidence et il faut en prendre conscience. Je continue. Voilà, euh, le deuxième point qui est très important et qui est un petit peu plus long que les autres, c'est les médias sont contrôlés par les banques. Euh, mm -hmm. Bon, euh, ben j'ai regardé un peu des rapports de recherche, comme par exemple au CMRP, qui est le Canadian Media Concentration Research Project, qui est conduit par Dwayne Winseck, qui est professeur à l'école de journalisme, et de communication de l'Université de Carleton à Ottawa. Euh, ce professeur-là, en entrevue, euh, a mentionné quelque chose d'important. Il dit que la concentration des médias qu'on est en train de vivre, parce qu'il y a eu trois phases de concentration importantes au Canada, il dit en raison, euh, ont des implications sur la culture et la politique. Deux éléments, finalement, qu'on tente à effacer avec le nouvel ordre ou les, le nouveau... Euh, euh, la nouvelle planification internationale qui est en train d'être mise en place par ces euh, euh, grandes constituantes. Et la politique ici, c'est important, je l'ai mis en gras, c'est qu'en en fait, ils peuvent influencer euh, directement le vote et c'est ce qu'on voit aussi qui est en train d'arriver. Fait que le Canada a une intégration verticale aussi la plus élevée. Euh, c et, les États-Unis sont bien qu'à 30 ici on est à 53 euh, L'information vient de Media et Internet Concentration in Canada. C'est un document en 10e édition qui est édité par ce groupe de recherche-là. Et on voit ici que euh, les compagnies qui contrôlent un peu euh, les médias au Canada contrôlent aussi les, euh, la communication, c'est-à-dire le fil et euh, ce qui passe vraiment dessus, et même les, euh, les téléphones cellulaires et ainsi de suite. C'est sûr que dans le plan mondialiste, c'est parfait cette intégration-là parce que ça leur permet d'avoir un, un, un bon réseau euh, puisque euh, le plan de mettre l'identité numérique et la, la monnaie dématérialisée en place, euh, ça a besoin d'avoir un bon réseau informatique. Cette intégration-là permet un contrôle total autant sur ce qui est véhiculé sur les réseaux et euh, sur, euh, les médias et euh, comment on y accède ou euh, ça va être quoi les normes finalement pour accéder à ces réseaux-là. Ce qui est assez inquiétant. Au niveau des revenus euh, de ces sociétés-là, entre autres pour la publicité, on voit qu'elle partage aussi démesuré entre Internet au niveau de Facebook et euh, Google qui tendent de plus en plus, euh, là ici c'est la part de marché euh, seulement sur les search engines de Google, c'est-à-dire euh, c'est le plus populaire. On, on ne remet pas ça en question, ça lui donne un pouvoir incroyable. Le pouvoir de censurer, le pouvoir même de composer, et euh, j'ai vu ce genre de choses-là aussi arriver, euh, le pouvoir de composer leur, leur, leur propre histoire, de transformer finalement l'information, même euh, l'information du passé, euh, le pouvoir de suggérer euh, des informations à leur, euh, leurs utilisateurs, euh, le pouvoir avec euh, des... des, des euh, par exemple, les courriels, d'analyser les courriels, d'en faire des banques de données. Euh, C'est un pouvoir d'ingérence absolument incroyable jusqu'au calendrier, aux documents qu'on met sur euh, Drive. Toute cette information-là est à la disponibilité de cette énorme multinationale-là qui peut en disposer finalement de plus en plus comme elle veut. Puisqu'on l'a vu tantôt, les lois sont de plus en plus euh, influencées par les multinationales et moins en moins... Euh, ne prennent de moins en moins en compte les droits du citoyen. Fait qu'on a une tendance vers euh, l'oubli de plus en plus euh, des euh, droits et libertés pour euh, finalement euh, permettre finalement l'ingérence de ces grandes organisations là dans nos vies. On voit que les revenus de publicité sur Internet sont de plus en plus importants. On a vu aussi aux États-Unis l'influence de Facebook euh, lors des dernières élections. Euh, qui proposaient délibérément euh, des, euh, des publicités euh, défavorisant l'un ou l'autre des partis et euh, ça on voit que la télévision aussi puis les autres médias y compris les journaux et la radio euh, ont tendance à perdre du terrain par rapport à ça c'est ce qu'on se constate dans leurs recherches je vous parlais des banques puis l'importance qu'elles prennent puis euh, je je veux pas je veux pas prendre trop de temps pour regarder tout mais si on prend euh, la BCE, qui est une organisation qui est cotée en bourse de Bell, parce que Bell, c'est une compagnie privée. Puis qu'on va voir euh, à qui ça appartient. On voit que la Royal Bank of Canada a 8,4 de, des, euh, des votes. Il y a la Banque de Montréal aussi, il y a euh, le Capital Research Global, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, la Banque Nova Scotia, la Banque... Euh, euh, la CIBC, Vanguard, et ainsi de suite. Puis euh, ça, c'est une démonstration pour vous dire à quel point l'influence des banques dans les compagnies de, de les entreprises de communication est incroyablement importante au Canada. Euh, si on regarde euh, des compagnies comme Google et euh, Facebook, on voit que les, euh, les principaux Vanguard, BlackRock et State Street contrôlent euh, une grande partie des décisions de cette compagnie-là. et le font de concert souvent, ce qui est encore plus dangereux. Et on a aussi euh, Meta, qui en fait Facebook, euh, qui est contrôlé aussi par Vanguard, BlackRock et State Street. State Street Et euh, euh, qui euh, dont on voit surtout la présence de Vanguard, euh, euh, définie ou euh, distribuée en plusieurs fonds. Et Index, fait que c'est... Euh, et euh, des, des, des fonds, on voit quand même qu'il y a 67% qui sont... Euh, détenus par des institutions. Et parmi ces, ces institutions-là, on voit clairement une influence aussi, encore une fois, de grands fonds euh, à travers le monde. Euh, cette prise de contrôle-là euh, de nos infrastructures de communication, puis des médias aussi, il ne faut pas se le cacher, euh, la prise de contrôle aussi par nos gouvernements, euh, par euh, des euh, Young Global Leaders du Forum économique mondial, c'est-à-dire des adhérents, finalement, à cette mise en place de ce nouveau monde-là, le nouveau monde qu'on dit, je le répète encore, qui va nous conduire à l'esclavage humain. Euh, c'est inquiétant et euh, c'est euh, des, euh, des petits pas qui ont été faits depuis longtemps. Fait que, comme je vous ai présenté, il y a eu trois vagues successives de concentration des médias, et ces trois vagues-là visent effectivement euh, la mise en place de leurs projets économiques futurs. Le CEM de l'Université Laval, et bon, il y a quand même un auteur intéressant qui s'appelle Daniel Giroux, qui a fait l'étude de, du comportement ou des médias québécois d'information, l'état des lieux en 2022, fait que c'est peut-être l'étude la plus récente, la plus intéressante que j'ai trouvée. Euh, à présent, sur certains tableaux dans cette étude-là, on peut voir, par exemple, l'évolution d'écoute hebdomadaire de la télévision. On voit quand même qu'elle a chuté. On a vu tantôt que les réseaux sociaux en ont pris une part. Et euh, ici, on voit que les plus de 50, 50 ans et plus on, sont encore vont chercher leurs sources d'informations, surtout à la télévision. On sait aussi que les journaux, la télévision, les médias sociaux sont les trois sources de nouvelles pour les Canadiens. Et de façon numérique, les principales, c'est encore une fois les journaux, la télévision, les médias sociaux et euh, les informations en 2021 qui ont été recueillies par nos citoyens, ça a été le coronavirus, les commerces-restaurants, le gouvernement les politiciens locaux et euh, l'économie, à part la météo, bien entendu, et c'est très contextuel là, parce qu'on vivait la crise du covid euh, crise qui, euh, selon moi, euh, était la fenêtre d'opportunité pour accélérer cet agenda économique-là euh, qui permet de mettre en place plus rapidement l'identité numérique et euh, la monnaie euh, dématérialisée. On continue. Euh, dans la, les gens dans la population qui disent pouvoir se fier à la plupart des informations la plupart du temps, euh, D'ailleurs, la, la question, elle est très euh, ambiguë, euh, bien entendu, c'est une enquête de routeurs. De routeurs. Euh, on trouve que chez les 55 ans et plus, et même les 45 ans et plus, les gens sont euh, plus, euh, plus en accord, sont en accord avec cette proposition-là. Ça montre, euh, à ce moment-là, l'influence de la propagande, parce que nous le qualifions de propagande ce qu'on a vécu dans les médias les deux dernières années avec euh, la pandémie. L'influence de, de la propagande, elle est plus importante chez les 45 ans et plus. Euh, moi, je dirais même les 55 ans et plus. À ce sujet-là, euh, et pour conclure, euh, je voudrais vous dire qu'en fait, on, en politique, si on n'a pas une représentation médiatique adéquate, euh, c'est certain qu'on ne peut pas gagner. Euh, J'en ai fait part même aux, à, aux autres euh, chefs de partis politiques non représentés. Malheureusement, on n'a pas pu réunir euh, suffisamment de monde pour faire une conférence de presse commune. Chacun y à ses activités, puis euh, ils, sont, euh, ils sont très indépendants. La coopération est très difficile dans cette milieu-là. Toutefois, euh, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre, l'information. Et si on n'est pas capable de faire valoir nos idées publiquement, c'est impossible de pouvoir présenter des candidats avec un espoir même léger de les voir élire. Euh, à ce moment-là, les gens présentent des candidats, oui, mais pour des questions financières, c'est-à-dire qu'ils essaient d'aller chercher 1%, 2% de vote, ce qui va leur permettre de renflouer leur coffre parce que le, le, la loi électorale prévoit des montants pour chaque vote reçu par les candidats. On est aussi contre ça euh, parce que euh, c'est euh, le modèle économique qui a été mis en place nous rend plus, euh, les partis politiques trop dépendants des revenus de l'État parce que puisque l'État participe de façon trop importante au budget des partis politiques, bien, on l'a vu tantôt, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc, on perd notre indépendance et pour éviter de perdre du budget, les gens sont prêts à des bassesses. Et c'est hors de question qu'on fasse ça. Et pour terminer, je vais présenter, euh, parce que là, je vous ai parlé d'études ou quoi que ce soit, puis vous pouvez peut-être croire que j'ai mal interprété l'information ou que... Euh, je comprends mal euh, la situation, mais je vais faire parler Eric Stimlen, qui est un ancien directeur de programmation de France 2, qui est auteur, puis qui est directeur d'État en économie. Euh, cette euh, entrevue-là, elle a été faite pour, pour presse en le 22 juillet 2019. On va l'écouter. Il n'y a plus besoin de censure, puisque la quasi-totalité de la profession s'auto-censure. Alors, les, les échelons élevés s'auto-censurent par intérêt je pèse mes mots, hein, par, euh, pour des raisons lucratives. Il ne faut pas euh, jouer aux innocents. Il y a de l'argent à gagner. Quand, quand le présentateur de la matinale d'Europe 1 euh, est payé, je, je rappelle le prix, mais je ne vais, vais pas dire de bêtises, mais je, je, je crois que c'est 38 000 euros par mois, euh, ça vaut quand même le coup de raconter n'importe quoi. Il hein, n'y pas ce tarif. Bon. Et en dessous, euh, on on, on s'auto-censure, c'est le contraire, par, par peur d'être viré, tout simplement, parce que, parce que les journalistes ne sont pas tous forcément intéressés par l'argent, il y en a tout simplement qui gagnent à peine leur vie, euh, ils n'ont pas l'intention de se retrouver au chômage, donc le système est bloqué de ce, de ce fait, et il n'y a pas besoin d'envoyer de la censure, c'est une auto-censure. Bon. La deuxième chose, c'est que le système est plus efficace dans la mesure où il y a... Euh, le copier-coller, pourrait-on dire, c'est-à-dire la reproduction sur des sources apparemment diverses du même discours. Quand l'opinion est confrontée à, au fait que l'article de Figaro est finalement le même que celui de Libération, qui est finalement le même que celui de l'Obs. alors qu'il s'agit là quand même apparemment avec qui le même que celui du Monde, alors qu'il s'agit de sources bien différentes, avec, dit-on, un pluralisme... Euh, une diversité. Mais, mais ils tous disent la même chose. Et, et donc, le public se dit, c'est la vérité, puisque des organes aussi différents l'un que disent la même chose. Donc, ils n'ont rien de différent. Ils, apparaissent, ils appartiennent tous à des milliardaires qui, eux, sont copains, enfin, entre eux, n'ont pas besoin de se consulter pour dire la même chose. C'est dans leur cerveau. Donc, à l'époque, quand euh, l'ORTF disait quelque chose, vous aviez l'Express qui disait le contraire. Vous aviez l'humanité qui disait évidemment tout à fait différemment. Vous aviez le Nouvel Obs qui était un journal qui pensait différemment. Euh, le monde dirigé par M. Bove-Méry n'était visiblement pas gaulliste, euh, etc. Donc là, vous aviez une vraie pluralité d'informations qui aujourd'hui n'existe plus. Bien. Voilà. Euh... Ça résume bien euh, ce que euh, M. Stimlin dit, ça résume bien la situation aussi au Québec, même si les, les exemples ont été pris euh, dans les revues. Euh, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de pluralisme. Tous les médias ont le même discours et c'est facile de s'en apercevoir. Il n'y a plus de variété, il n'y a plus de variété d'opinion et d'ailleurs, on n'en veut plus. Il y a même des lois qui sont en train de se mettre en place à travers le monde pour euh, censurer les euh, discours qui ne vont pas euh, dans le même sens, par exemple des recommandations euh, de l'OMS ou euh, du Forum économique mondial ou euh, du... Euh, de, finalement, est, euh, on, on est dans un système de plus en plus de propagande et il faut s'en inquiéter parce que euh, l'information même est rendue censurée en Chine à un point tel où que la proposition est maintenant que tous les dossiers scientifiques en Chine euh, ne pourront plus être accédés euh, par euh, tous les citoyens, c'est-à-dire que les sites scientifiques vont être accédés uniquement par les professionnels du domaine. Euh, ce qui voudrait dire qu'on ne pourrait plus faire de recherche personnelle, on pourrait plus aller lire l'état de la science dans un domaine, à moins de posséder un doctorat, par exemple, dans ce secteur d'activité-là. Vous vous rendez-vous compte à quel point on pourrait aussi décider que quelqu'un qui est doctorant ou qui a un doctorat dans un domaine n'est pas digne d'aller voir l'information. fait qu'on va donner des permis aux gens maintenant pour aller chercher l'information et pour, et mais déjà que les revues scientifiques se plaignent euh, d'avoir de, de, à publier des choses qui n'ont aucun sens ou que, qui n'ont pas été approuvées adéquatement ou dont l'ingérence des compagnies pharmaceutiques était trop importante. Et euh, pour des questions financières, comme l'explique très bien euh, euh, cet auteur-là, pour des, ra des raisons financières, ils sont obligés de les accepter. Fait que là, on a une corruption absolument incroyable de toute la question de l'information à travers le pays, à travers le monde et ça s'installe encore de plus en plus où on veut appeler « mes informations » ce qui pourrait être de l'information diversifiée et on veut appeler « véritable information » ce qui fait une, une information carrément euh, unique qui est une propagande d'État, qui est une propagande mondiale euh, dirigée. Euh, par les banques, en fait, pour un projet bien précis. On va poursuivre. L'autre raison, c'est la troisième, euh, pour laquelle on ne peut pas euh, se présenter aux élections. Le coût d'une campagne traditionnelle. Euh, pour ceux qui l'ignorent, euh, ça coûte cher faire campagne, euh, et euh, j'ai fait campagne, moi, en septembre dernier, et euh, j'ai dû payer de ma poche 4 500 Ça fait que c'est quand même une, une somme que ce n'est pas tout le monde qui est capable de se permettre. J'ai vu aussi des personnes qui ont déboursé presque autant sans avoir les revenus pour. Euh, c'est euh, arrivé en France aussi, j'ai vu des petits partis politiques euh, qui se sont amassés de fortes dettes après euh, leur campagne. Euh, je suis une excellente gestionnaire, <rire> je ne veux pas m'embarquer dans un projet sans avoir les fonds suffisants pour y arriver. Je ne veux surtout pas faire des promesses à mes candidats euh, pour leur dire qu'ils euh, peuvent y aller, puis qu'il n'y a pas de problème, puis qu'on va leur donner l'argent des dons qu'on va recevoir quand ce n'est pas vrai. <rire> fait que je, je veux être honnête avec les gens qui, euh, qui m'accompagnent. Puis si on a embarqué dans l'aventure d'une campagne, il faut s'y préparer. Ce n'est pas après avoir été autorisé le 17 mai avec les difficultés juste pour créer deux comptes de banque simples qui est un banque de représentants officiels puis un compte de banque pour l'agent officiel, on, ça nous a pris deux mois de niaisage okay, avec une institution financière de Québec et euh, des, euh, des directives incohérentes du DGEQ à travers ça. Fait que vous rendez vous rendez-vous compte qu'il aurait fallu faire des emprunts. Ces emprunts-là, il aurait fallu les payer avec intérêt. C'est la loi. Fait qu'on aurait probablement été euh, gravement dans le trouble euh, avec euh, cette situation-là. Et euh, c'est pour vous dire à quel point qu'après deux mois de niaisage, on a réussi à créer nos comptes. J'étais donc <rire> contente d'avoir pris la décision en mai euh, de refuser de présenter des candidats. Fait que ça nous permet euh, de nous sortir d'affaires, comme on peut dire. Fait que il euh, y a, a d'autres euh, détails aussi qui sont importants pour la question des coûts de campagne. Ça prend des bénévoles, <rire> et euh, il faut monter des organisations, euh, c'est pas du jour au lendemain qu'on fait ça, sinon on prend n'importe qui, ça crée de la chucane, c'est la zizanie, puis il va y avoir des problèmes, fait que ça prend un bon modèle de gestion. Euh, ça exige aussi euh, des, euh, des, des, des personnes beaucoup de temps, ça, ça, ça demande une formation, puis ça demande aussi à, à bien connaître les gens qu'on qu souhaite mettre de l'avant. Puis ça comporte des risques, des risques financiers, des risques euh, de judiciaires aussi, puis maintenant des risques euh, physiques, parce qu'il y a même des gens qui, qui ont été euh, victimes d'agressions. Puis de plus en plus, parce que, euh, étant donné que le, le Nouvel Ordre mondial, on va l'appeler comme ça, euh, qui est en train de s'installer, euh, et pas à la satisfaction des citoyens, bien entendu, mais euh, prendre des décisions qui sont très liberticides et qui euh, servent davantage les multinationales, ben, euh, les citoyens s'en rendent compte, deviennent de plus en plus violents, se révoltent, puis euh, agressent les représentants, euh, les élus. Même, euh, des fois, ils ne s'informent même pas à savoir si ces gens-là sont euh, plus au service du peuple ou non. Euh, ils les ont, ont tous mis dans le même bateau. Fait qu'on a reçu ça du DGEQ comme quoi qu'il y avait euh, qu'on nous offrait des portes de sortie pour signaler des menaces. Dans notre cas, ce n'est pas arrivé, mais il y en a qui en ont euh, parlé. On se méfie aussi d'élections au Québec. C'est l'organisme finalement qui permet de gérer les, euh, les partis politiques et euh, les élections au Québec. On s'en méfie pour plusieurs raisons. En fait, j'ai posté une vidéo le 4 avril que je vous invite à aller voir euh, en ligne où euh, je dénonce les incohérences, euh, les procédures arbitraires le harcèlement qu'ont on, qu subi nos membres lors de notre demande d'autorisation. Euh, je trouve ça tellement euh, grave quest ce qui s'est passé que je pense que ça devrait être dénoncé au protecteur du citoyen et que ça vient menacer directement notre démocratie. Euh, j'ai reçu à ce sujet-là, euh, une, une, j'ai fait une demande d'accès à l'information. Les réponses que j'ai reçues m'ont paru très étonnantes. En plus, ils euh, ne sont pas conformes avec ce que le personnel m'a énoncé aussi euh, sur les lieux. Fait que c'est sûr que euh, là, je ne mets pas en compte les gens qui y travaillent. Il y a des gens qui sont très sympathiques là-dedans, qui travaillent très bien, qui font leur travail du mieux qu'ils peuvent. Il euh, y a quelque chose par contre en arrière, puis on le sent le malaise là. Euh, des décisions qui sont imposées, des vérifications qui sont imposées, des exagérations, des abus qu'on qu rencontre euh, qui sont euh, douteuses. Ça n'a pas aidé à notre relation de confiance là, avec le DGEQ. Puis, déjà, en partant, pour être capable de présenter des candidats, il faudra avoir une certaine collaboration. <rire> C'est, si me semble, ça m'apparaît normal. Euh, une autre chose aussi euh, qui est qui m'apparaît un peu euh, spécial, c'est qu'on a vu aussi beaucoup de plaintes. Je, je fais en, trois exemples des plaintes qui ont traversé les journaux euh, envers des partis politiques, les comportements de, de députés ou de candidats euh, qui dérogeaient finalement à, à, à, aux règles à, euh, et même à la loi électorale. Euh, puis, on a l'impression qu'il n'y a pas de suivi. Je vais vous donner un exemple. La présence du ministre Dubé à un bureau de vote dérange ben c'est complètement interdit. Si moi, je le ferais, probablement qu'il marcelerait jusqu'à fermer le parti. Mais par contre, M. Dubé, parce qu'il est ministre, il y aurait peut-être un passe-droit. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il est accusé et qu'il est euh, reconnu coupable d'une entrave à cette loi électorale-là, moi, ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, c'est qu'il n'aurait plus le droit de se présenter euh, pendant cinq ans. Ben, je pense que ce monde-là continue à se présenter sans problème. On leur fait à peine... Euh, on n'a pas de suivi. Fait que Je ne sais pas s'il y a des suivis dans ces dossiers-là. C'est ce que je me pose comme question. Euh, fait qu on, Nous, on arrive, on pose des questions, on essaye de trouver des réponses. Il y a aussi euh, le, le, fixer la date des élections au début d'octobre. Excusez-moi, mais je me pose des questions aussi par rapport à ça. Euh, c'est sûr que là, ce n'est pas le DGEQ qui est en cause, ça sera plus l'Assemblée nationale, mais sérieusement, au début d'octobre, il y a les familles qui ont l'entrée scolaire, ça fait qu'ils ne peuvent pas s'investir en politique autant, ils sont préoccupés plus par euh, les enfants et tout. En fait, pendant ce temps-là, c'est quoi, on leur passe des couleuvres euh, des, euh, <rire> des, des candidats finalement qui n'ont qui ont pas d'intérêt pour leur, leur euh, projet familial. Les agriculteurs sont dans les récoltes, fait qu'à ce moment-là, ils n'ont pas le temps non plus de se présenter en politique. Ils n'ont pas le temps de faire de la politique. Ils sont bien trop occupés pendant cette période-là. Les chasseurs sont dans le bois. On dirait qu'on a choisi la pire, le pire moment de l'année pour écœurer le monde avec les élections parce qu'il y en a beaucoup qui voient ça comme une, une contrainte plus que quelque chose à faire. Fait que là, ça ne va pas aider pour les intégrer davantage dans le processus électoral et leur demander de sortir le vote. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il euh, y a aussi le ciblage par catégorie. Puis là, il faut faire attention à ce que je dis parce que je ne veux pas que vous interpréter mal ce que je veux dire. On a euh, une sous-représentation des aînés euh, parmi les voteurs. Et ça, moi, d'après moi, c'est stratégique. Puis je vais vous l'expliquer. Je viens de vous voir. On vient de voir qu'on exclut un peu les jeunes familles. Euh, mais euh, le ciblage des personnes... Euh, et des aînés. Euh, on, on envoie, par exemple, des équipes volantes pour aller chercher le vote sur place. On a vu tantôt, euh, je vais leur présenter euh, pour que vous vous rappeliez euh, de cette information-là, mais on a vu, euh, on a vu euh, ce tableau-là, c'est précédent, euh, qui montre à quel point les personnes de 50, 55 ans et plus ont confiance finalement aux nouvelles qui écoutent. Moi, je vous dirais que les personnes de 65 ans et plus ont encore plus confiance parce qu'ils sont vraiment souvent devant leur téléviseur, puis je peux en témoigner. Quand j'ai été visiter les CHLD au cours de ma campagne électorale au fédéral en septembre dernier, de l'an dernier, euh, j'ai euh, constaté sur place à quel point euh, les personnes âgées étaient endoctrinés par la télévision, qu'on a vu tantôt qui euh, ne fournit pas nécessairement euh, euh, l'information qu'ils qu devraient euh, fournir adéquatement. Euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, la, ces gens-là sont sur leur euh, divan à se bercer euh, devant des médias qui parlent de cas, qui parlent de danger, qui leur dit qu'ils sont en danger de mort toute la journée. Ça fait, quand on va leur parler sur place, leur réflexion, c'est qu'ils trouvent qu'ils euh, qu ont été sauvés par euh, Justin Trudeau, puis j'imagine que ça va être la même chose pour euh, euh, François Legault. Euh, et même si on leur donne des faits, comme par exemple qu'il y a eu des recommandations qu'on leur retire les vitamines, qu'il y a eu des recommandations pour qu'on les, euh, les isole, qu'on les prive de leur famille, même avec des maladies graves ou quoi que ce soit, les autres sont persuadés qu'on a fait ça pour leur bien, fait que à cause de tout ce qui s'est passé dans les, dans les télévisions qui écoutent, et normalement, plus, à mon avis, ils passent presque leur journée devant le téléviseur. Ils vont jouer aux cartes, puis ils sortent sur l'heure du dîner, c'est leur grosse sortie pour aller à la cafétéria pour aller voir leurs amis. Fait que, puis ils discutent probablement uniquement aussi de, de la crise en cours, ça fait que tout, tous ces phénomènes-là chez des personnes qui, d'habitude, ont déjà connaissent déjà des troubles d'anxiété parce qu'en rendu âgé, c'est très facile de faire peur à des gens qui sont âgés, malheureusement. Euh, ces personnes-là sont très insécures, ont besoin de protection aussi. Donc, il euh, y a un double jeu qui se joue ici, selon moi, au niveau des élections, où on fait sortir délibérément le vote de personnes qui sont fortement détrinées pour pouvoir, justement, influencer les résultats c'est ce notre prétention donc euh, pourquoi se présenter quand que, euh, toutes les dés sont pipées en fait là, ou, ou presque on continue euh, il y a aussi le prédépouillement Ça, le 3 août, j'ai été très surprise d'apprendre lors de la présentation du directeur général des élections, un de ses, euh, de ses représentants, nous a expliqué qu'il y avait, le, un, le vote par correspondance, le vote par correspondance qu'on voit internationalement, internationalement intégré un peu partout. Ce vote par correspondance-là, euh, qui, euh, normalement, a toujours été pointé du doigt comme étant une source euh, potentielle de fraude électorale. Euh, là, on nous le présente euh, de la façon que ça va fonctionner. On nous dit euh, de façon euh, quasiment euh, non discutable, d'ailleurs, on n'avait même pas le droit de poser de questions, euh, que le prédépouillement des votes de correspondance se font sans témoin. Point à la ligne. Et là, je vais vous expliquer, mais la, moi, ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas réussi à me rassurer encore, j'essaie d'avoir des réponses. Là, il y a, dans un vote de co de, par correspondance, si vous en demandez un, vous allez avoir deux documents. Une fiche qui va vous permettre de faire votre, la description, là c'est à titre indicatif la photo, là, une fiche qui va vous qui va permettre de faire la description de votre identité, euh, comme lecteur, votre nom, votre prénom, votre adresse, ainsi de suite. Puis, vous allez avoir à côté votre bulletin de vote avec une enveloppe scellée dans laquelle vous devez le mettre avant de le poster. La fiche est à part de l'enveloppe, ça fait elle est pas, euh, on ne la met pas avec le, bol, le bulletin de vote. Le pré-dépouillement vise à séparer ces deux documents-là dans l'enveloppe d'envoi. Ils prennent l'affiche, ils vérifient si la personne est inscrite sur la liste électorale. Si la personne est inscrite sur la liste électorale, à ce moment-là, ils conservent le vote dans son enveloppe cachetée. Ils le mettent dans un autre baril, c'est ce que j'ai compris. Et euh, si la, la, la, le document, euh, par exemple, révèle que la personne n'est pas inscrite sur la liste électorale, à ce moment-là, le vote est rejeté. Là, je ne sais pas dans comment qui en dispose, mais il est supposé d'être rejeté. Euh, moi, ma question, c'est pourquoi il n'y a pas de témoins? Parce que, normalement, une table de vote, là, puis je ne sais pas si vous vous rappelez comment ça fonctionne, mais on avait un scrutateur, là, maintenant, je crois que ça va être euh, l'agent à la porte qui va faire ce travail-là. Ils ont changé aussi la loi pour ça. Mais, euh, normalement, il y, y avait une personne à la table... Euh, qui euh, demandait votre nom, on vérifiait aussi votre identité et on barrait votre nom et on vous donnait votre bulletin de vote, vous allez en petite cage en arrière, vous cochez voilà, la partie pour laquelle vous avez voté, vous revenez ensuite et euh, vous placez euh, ce bulletin-là euh, dans, euh, dans le baril. Euh, les gens autour, c'est des représentants des partis politiques, puis les autres, ils vérifient si le bulletin a bien été replacé dans le baril comme il devait se faire, avec euh, la façon qu'il doit se faire, tout le monde vérifie ça. Et au dépouillement, c'est là qu'il rentre en jeu, à la fin de la soirée. Parce que là, on compte les votes. fait que chaque table sort au vide le baril et euh, sous surveillance des autres parties, on ouvre les votes et on regarde si le X a été mis à bon endroit. S'il n'a pas été mis, euh, il y en a partout, par exemple, on appelle ça annuler son vote. À ce moment-là, le bulletin est conservé, il va rentrer dans les statistiques, mais on, on parle d'un vote annulé à ce moment-là. Et euh, ce dépouillage-là se fait sur surveillance. Les autres parties ont des bénévoles qui surveillent pour voir si tout se passe correctement. Puis quand il y a des recomptages, ben euh, ça permet d'évaluer si on avait raison ou pas de rejeter certains votes ou euh, des accepter. Voilà. Mais là, le pré-dépouillement, c'est quand même assez particulier. Ça veut dire que… Euh, il n'y euh, a pas de témoins, donc c'est que des employés du directeur des, de, des élections ou du euh, directeur euh, régional ou euh, de, de la circonscription qui vont s'occuper de tout ça. Qui me dit qu'ils ne vont pas prendre un baril, mettre les votes qu'ils ont reçus dedans en disant que c'est les votes qui sont valides et que tout à coup, sans la surveillance de personne, un camion arrive à l'arrière, arrive avec un autre bac, et change les deux bacs avec des votes préétablis pour un parti en particulier, il part avec le bac des votes reçus par correspondance. Il n'y a pas de témoin. Fait que comment qu'on peut savoir si ça ne va pas euh, virer en tricherie? Puis quelque part, je me pose la question aussi, parce que pourquoi avoir intégré autant de votes par correspondance? Est-ce qu'on veut réellement essayer d'influencer les votes? Ou on veut aussi euh, nous enlever un peu la confiance dans les institutions démocratiques, nous, euh, nous amener à plus avoir confiance parce qu'on voit qu'on nous manipule beaucoup avec les émotions. C'est une question que je soulève et auxquelles je n'ai pas de réponse. Ce que je constate, par exemple, c'est que le site web de Québec a plus l'air d'un paquet de cigarettes qu'autre chose. Fait qu'on dirait que c'est assez négatif, c'est du noir puis c'est du blanc. On continue... Notre confiance, entre autres, est effritée pour euh, Élection Québec. Euh, et cette confiance-là était nécessaire pour la présentation de candidats. Voilà. Euh, nous, nous nous indignons aussi de la surveillance. Euh, on a vu au niveau du fédéral qu'il y a eu euh, des logiciels espions qui ont été installés euh, chez les élus. Euh, on a entendu en arrière des branches, on n'a pas de confirmation comme telle, mais je vais probablement poser des questions, euh, qu'il y aurait euh, beaucoup d'ingérence au niveau des, comptes, euh, des, euh, des euh, comptes en banque des partis politiques. C'est-à-dire que euh, on, ils font, euh, certaines institutions auraient accès toute l'information dans les comptes euh, politiques. On m'a dit aussi qu'il y avait des enregistrements qui étaient faits lors de conversations avec certains constituants. Euh, on m'a averti aussi qu'il y avait du harcèlement aussi qui pouvait être fait. Euh, en tout cas, euh, et, ben, toutes ces choses-là, en fait, là, ça ne m'étonne pas, OK? Euh, J'ai entendu pas mal de rumeurs, puis euh, pour avoir vécu des choses moi-même, euh, je suis pas étonnée. J'ai déjà eu, moi, des personnes euh, qui m'ont fait de la surveillance, euh, puis euh, des voitures avec euh, des vitres teintées en avant de chez moi. Je les ai enregistrées sur mes caméras de surveillance, ça fait que je les ai euh, gardées en, en souvenir, comme on pourrait dire, ça fait qu'un jour, je vais probablement vous en parler quand je vais écrire un livre, mais ce qui était intéressant, c'est entre autres un, j'ai fait une demande d'accès à, à l'information pour des plaintes euh, suite à, à la présence de cet individu-là sur plusieurs jours euh, face à chez moi. Et euh, la réponse euh, qui m'a été fournie euh, par la police de mon, de ma ville, euh, bon, ben, elle était inhabituelle parce que normalement on dit on ne veut pas vous donner d'informations, par exemple, à cause que ça nuit à, à, à la... À on pourrait dire, à, à l'identité de la personne, sauf qu'ils ont sauvé un autre article de la loi qui disait qu'ils ne pouvaient pas révéler les systèmes de, euh, les, euh, les, les, le système de surveillance qui était en place, ou le système de sécurité qui avait été mis en place. Fait que Ça disait un peu, un peu tout. Moi, j'appelle ça du harcèlement parce que c'est évident. Euh, Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de nous suivre euh, comme ça, à la trace. C'est vraiment pour nous écœurer quand ils font ça. Par rapport à ce que le téléphone comme tel, le téléphone cellulaire, là, c'est le parfait petit mouchard. <rire> fait que tu le traînes quelque part, il entend tout ce que tu dis, il prend des photos. Puis, euh, c'est ce que se euh, sont plaints certains députés. Et euh, nous nous indignons de ça par rapport à ce que là, on voit que l'État euh, prend, il euh, on, on, on n'est plus un État au service des citoyens, bien entendu, parce qu'on parle de gens nets, mais qu'on est rendu, euh, qu'on surveille les personnes qui pourraient, prendre des dispositions qui pourraient mettre en échec le grand projet qu'on a vu tantôt, qui est piloté par les banques. Et euh, c'est pour ça que c'est très important de comprendre euh, l'implication de tout ça. Fait qu'écoute électronique, installation de logiciels euh, espions sur euh, les, euh, les portables personnels euh, des, des gens politiques, c'est toutes ces choses-là, on en est indigné. Fait que on veut aussi euh, protéger euh, nos membres et euh, la raison pour laquelle euh, on pense que nos bénévoles, nos membres euh, méritent cette protection-là. Donc, on, on, on a appris entre autres que lorsque les gens font des dons, euh, leur adresse, en fait le code postal apparaît sur le site web du DGEQ. On est contre cet aspect-là par rapport à ce que si les gens font des dons puis que leur code postal apparaisse, ça leur donne l'adresse. Puis on sait très bien euh, qu'au Canada, il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel. On a gelé les comptes bancaires d'individus qui ont manifesté, euh, des manifestants. Puis euh, on s'en excuse pas. Encore là, on voit ici euh, la domination des banques et des marchés financiers euh, sur les êtres humains et euh, sur les, la population. Mais là, ça veut-tu dire qu'on serait capable, avec un système expert, d'aller pomper euh, ce qu'il y a sur euh, le, le, le site euh, d'Élections Québec, de trafiquer de quoi pour aller chercher les adresses, parce que c'est très facile, les villes le fournissent les noms des personnes, puis d'aller trafiquer de quoi pour aller chercher les adresses d'individus. Et euh, à partir de ces adresses-là, ben de faire des banques de données, puis euh, les utiliser dans l'identité numérique pour euh, déterminer des opposants par rapport à ce que c'est des partis qui vont pas avec la, la, la propagande officielle, qui vont pas dans le sens de l'implantation du nouveau monde. Fait que là ici, je, je soulève une question sommes-nous encore en démocratie C'est vraiment ma question. Si on j'ai vu à travers le monde aussi qu'il euh, y a des partis politiques qui se sont vus geler leurs comptes. Euh, par des banques, encore une fois, euh, à cause de leur opinion. Et ça, c'est pas normal. Fait que de plus en plus, on est en train de perdre cette démocratie-là, puis on peut pas régler le problème si on ne reconnaît pas cette perte de démocratie-là. Vous n'avez aucun des partis actuellement qui s'expriment dans les médias, qui vont vous parler de ce que je parle là. Et pourtant, c'est euh, parce que, finalement, les autres ne sont pas menacés par ça qu'on va le comprendre tantôt. Ils peuvent pas être des médias s'ils ne sont pas d'accord avec le, le, le mouvement en cours de mondialisation. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous, vous euh, je suis désolée, là, mais vous croyez encore aux licornes. Euh, faut, il, faut, il faut comprendre cet aspect-là. Les cinq partis euh, qui passent continuellement dans les médias québécois pour les élections du 3 octobre sont les cinq doigts d'une même main. Tout simplement qu'une compagnie de communication, comme ils font d'habitude, rappelez-vous la CAC en 2018, s'organise pour réunir tout le monde ensemble, c'est-à-dire les opposants, les conformistes. Fait qu'on a un discours pour chacun de ces groupes-là, puis ils arrivent à les réunir au même endroit. Fait que c'est de la naïveté que de penser que d'aller voter pour un de ces partis-là va changer la situation. Ils vont tous avoir le même agenda qui va être de privatiser la santé, privatiser Hydro-Québec, puis nous retirer tous nos joyaux, puis ce qui nous permet de manger à notre faim pendant que l'Europe crève de faim actuellement, parce qu'il n'y avait pas, euh, euh, les, euh, les infrastructures d'énergie n'appartenaient pas euh, leur pas au, pe au peuple. De toute façon, ils, auraient, ils, auraient, ils auraient des possédés, anyway, ce que c'est leur objectif. On continue. La septième raison euh, pour laquelle nous ne pouvons pas nous présenter, c'est que nous sommes censurés. On ne peut pas parler librement euh, de notre programme. Il euh, y a des sujets que les plateformes comme Google, comme Facebook ont délibérément censurés. Il nous empêche de nous exprimer. Des sujets, finalement, qui vont dans le sens, encore une fois, euh, de provoquer des crises pour faire av avancer un agenda plus rapidement. Et il va probablement en avoir d'autres crises parce que celle-là, elle s'est effondrée d'une certaine façon. Fait il fait qu'il va falloir qu'il en crée d'autres. On ne peut pas parler de ces choses-là. On est censuré. Censuré aussi, on, a, on parle aussi de « shadow ban » qu'on appelle. C'est-à-dire, on diffuse une vidéo, mais elle ne sera pas distribuée sur les réseaux. Ça fait qu'il faut venir la voir directement. Euh, un peu comme Dr. Chris Mortensen que je suis régulièrement aux États-Unis et que je ne vois plus les vidéos traverser mon fil de recommandation. Euh, il est shadowban et pourtant, ce qu'il dit, c'est tout à fait scientifique et hyper intéressant. Mais je trouve ça triste de voir qu'on m'empêche d'accéder à cette information-là autrement fait qu'on est ignoré aussi des médias euh, grand public, évidemment, et euh, l'étiquette complotiste qui euh, permet d'éteindre, finalement, euh, toute personne euh, sans argument, toute personne qui dit le contraire de la propagande officielle, comme on l'a expliqué tantôt. Et ça, c'est quand même triste parce que c'est comme si on jouait aux échecs avec un pigeon. Euh, le pigeon se promène sur l'échec, renverse toutes les pièces, chie sur le jeu, puis après, ben il se pavane fièrement en pensant qu'il a gagné. Ben, c'est le même sentiment que toi quand tu essaies de discuter avec des, euh, des journalistes qui continuellement, euh, t as, t as, ou des personnes qui te rapportent que tu es complotiste, mais c'est un réel complot, mais on ne peut pas en parler. Ça aussi, c'est censuré. fait qu'on ne peut pas parler d'un complot, pourtant les complots ont fait partie de l'histoire depuis le début de l'humanité, mais c'est censuré c'est des poursuites aussi baillons que certains partis ont eues ou que certains individus ont reçu des mises en demeure, par exemple, parce qu'ils ont parlé de sucre, tandis qu'il ne fallait pas qu'ils en parlent ou quoi que ce soit. fait que c'est euh, toutes sortes de stratégies pour faire taire les gens. Euh, le harcèlement, le trolling, les fermes à trolls. Si vous ne savez pas c'est quoi une ferme à trolls, c'est très important. Euh, c'est à la fois destructeur et constructif. Par exemple, euh, c'est des euh, immenses euh, sociétés qui ont des téléphones cellulaires de branchés partout, des réseaux VPN sur tous ces téléphones-là, et qui peuvent envoyer de façon directe des likes à, à, si on les paye euh, directement, euh, par exemple, à ta page. Fait que Fait Si tu as beaucoup d'argent, puis que tu vends un produit, tu peux acheter, euh, genre, 8000 likes. Fait que demain matin, tu vas avoir 8000 personnes qui vont aimer ta, ta, ta page, puis c'est pas toujours détectable par Facebook. Mais quand c'est Facebook qui encourage ça pour mousser un parti politique, pour mousser un candidat, bien, à ce moment-là, comment qu'on peut se fier au monde qu'il y a là, sur la page? Fait qu'il y a des gens encore qui pensent que la personne a 7000 personnes qui la suit, donc elle doit être populaire. Non. C'est pas vrai. C'est acheté. Ces likes, ces cœurs-là sont achetés. Puis d'ailleurs, même avec les achats qu'ils font actuellement, aller voir les, les bonhommes sourire qu'il y a en avant, ça veut dire qu'ils n'arrivent même pas à équilibrer, avec du trolling, leurs fausses informations. Puis, il y a des, aussi des individus qui sont payés en arrière-plan pour aller directement euh, harceler les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'un ministre a dit, qui ne sont pas d'accord avec une orientation qui a été prise euh, dans les médias. Ils sont là pour détruire ces personnes-là, euh, leur dire qu'ils n'ont pas de sens, qu'ils réveillent, tu comprends pas, tout ça. Fait, ils sont là pour manquer de respect délibérément aux gens, mais ces gens-là, qui sont des informations des informations organisées par le crime organisé ben eux autres par exemple là, on les enlèvera pas des réseaux fait que vous voyez comment qu'on redéfinit les choses on renomme les choses autrement mais ça n'a plus de sens en fait on, ce qu'on constate c'est que le mensonge est en train de gagner sur la vérité ça c'est très dangereux c'est le début d'un totalitarisme next on n'est pas motivé par les gains et le pouvoir. Donc, comme on n'est pas corruptible, c'est sûr qu'on ne pourra pas euh, s'installer euh, en politique adéquatement. On représente un danger. On n'est pas corruptible. Ça fait que ceux qui détiennent le véritable pouvoir, ils sont intelligents, puis ils sont pleins de ressources, puis ils utilisent les meilleurs experts en communication. S'oubliez-le pas. Euh, ils choisissent ceux et celles que les médias vont qualifier pour les élections. Fait que les partis, le choix des partis rendus populaires sont les doigts d'une seule main. Puis, une autre affaire aussi qui nous différencie des autres partis, peut-être pas tous, par exemple, le parti humain est aussi dans ce sens-là pour avoir parlé euh, souvent avec son chef. Euh, on admet qu'il y a un effondrement de notre société. Euh, D'ailleurs, je l'ai souvent dit, euh, je l'avais dit dans des entrevues quand je m'étais présentée l'an dernier au fédéral, euh, je trouve ça un petit peu ridicule qu'on s'ostine sur des fleurs du tapis. Puis il y a plein de sujets que je trouve qui sont complètement farfelus, qu'on discute présentement en politique, des, des sujets locaux, quoi que ce soit, tandis que ce qui nous menace à court et à moyen terme, c'est la famine. Et euh, je n'y vois pas de main morte. Euh, L'écroulement de notre société sur le plan économique est bien entamé puis va s'accélérer dans les prochaines années. C'est une question systémique fait qu'on est en train de vivre un effondrement. Et pour bien s'y préparer, il faut d'abord l'admettre. Et il n'y a pas grand parti qui en parle publiquement, qui admettent cet effondrement-là et qui pensent qu'on doit s'y préparer. Et c'est aussi une raison pour pourquoi qu'on se dit ça ne donne rien de présenter des candidats. C'est en train de tomber, de s'effondrer, de s'écrouler. Et on y croit réellement. Et, on, et scientifiquement, on peut le démontrer, mais je ne le ferai pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Et euh, nous voulons aussi nous concentrer sur ce qui est important. Puis ce qui est important, ce n'est pas euh, la politique, les ostinations, ou euh, le contrôle, ou l'argent, ou tout ce qu'on peut avoir comme idée. Euh, ce qui compte vraiment, euh, c'est c'est notre communauté, c'est nos enfants. Euh, c'est euh, de se préparer pour ne pas manquer de nourriture. Euh, c'est définir nos limites personnelles aussi, jusqu'où on, on va accepter finalement de... Euh, jusqu'où on est prêt à accepter les règlements et les décrets, s'ils commencent à parler par exemple qu'il faut euh, tuer les enfants, non, moi je regrette, je suis pas intéressée à ça, jusqu'où ils vont aller, j'en ai aucune idée, fait qu'il faut faire attention à ça, là. Euh, il faut se définir des, des limites personnelles, puis il faut euh, aussi qu'on se rapproche de nos émotions, tout ce qui est en train d'arriver actuellement, et principalement manipulé par les émotions qu'on vit. Ça, ça stimule des émotions. Puis ça, j'en ai long à dire puis je vais faire une, une vidéo spécifiquement là-dessus. Il y a des études en psychologie qui ont démontré euh, certains faits au, euh, de, quelle fa de quelle manière on peut finalement euh, comment je, contrôler les êtres humains, contrôler leurs émotions puis les amener à, faire, à poser des actes, des gestes qu'ils n'auraient jamais pensé être, à faire autrement. Et ces études-là, c'est très important de les comprendre. D'ailleurs, Andris Saberkal avait déjà dit à un moment donné qu'une des raisons de se sortir du guépier dans lequel on est, ça serait d'expliquer de, aux gens... Euh, la nature des études qui sont utilisées actuellement sur le plan de la communication pour leur faire, prendre, pour leur faire peur, pour créer de l'indignation, puis les préparer, finalement, préparer la société à des changements qui vont bientôt arriver. Fait que c'est très important de comprendre nos émotions, d'être à l'écoute de nos émotions quand on voit la propagande, et la propagande, je regrette, elle n'est pas juste dans les journaux, elle est aussi sur Internet. Euh, chez même des influenceurs qu'on peut penser intègres mais qui ne le sont pas du tout, ils font partie de ce système-là de communication, ils sont là aussi pour créer la confusion. Fait que c'est très important de comprendre vos émotions, vous allez voir très clair ensuite dans leur jeu. Euh, la résilience, c'est quelque chose d'important pour nous, la prise de conscience, puis de, de se retrouver aussi sur le plan spirituel, quelles que soient les croyances des gens. C'est important qu'on reconnaisse avec notre spiritualité. J'ai, euh, malheureusement, euh, je suis assez pessimiste sur la question euh, des biens matériels. J'ai l'impression qu'on va être quand même dépossédé assez rapidement de ce qu'on qu a. Ça fait que ce serait peut-être important d'avoir une élévation un peu euh, plus spirituelle, d'avoir des, des principes, d'avoir euh, euh, une vision autre que physique par rapport à ce que ça aide des gens à passer davantage mieux à travers ces épreuves-là. Autrement, les gens vont être vraiment... Euh, perturbé fait d'augmenter un peu sa spiritualité ou sa vie spirituelle, c'est quelque chose qui nous apparaît important et parmi les choses importantes à réaliser. L'amour, l'entraide, la coopération, c'est nous, c'est ce qu'on veut projeter, c'est ce qu'on... Euh, on a un programme qui est super intéressant qu'on vous invite aussi d'aller voir directement sur notre site web et ce programme-là, c'est euh, un programme qu'on a l'intention de mettre en place, mais autrement. En fait, j'ai une stratégie, mais ça ne sera pas en politique, on a une autre façon de, autre façon de faire. Et on va euh, laisser nous le temps de préparer nos affaires. Nous, on va être là après les élections, après le 3 octobre. On est une équipe unie, on travaille bien ensemble, puis on va être, on va être encore présent. c'est ce que je veux vous expliquer. On va continuer à faire des vidéos, on va continuer à vous informer, on va continuer à vous donner des, euh, euh, à, à vous fournir de, des outils, finalement, pour passer à travers ça. Euh, et euh, c'est important de nous suivre, fait qu'hésitez pas à nous suivre. Euh, J'ai des vidéos qui sont en préparation. Je vais passer vite, mais euh, bientôt, euh, je vais euh, vous euh, en faire part. Euh, encore une fois, je vous dis d'aller sur notre site Web. Si vous voulez devenir membre, ça va vous permettre aussi d'être informé euh, de, de toutes nos activités. Euh, le membership, c'est de 0 à 25 C'est libre. Euh, mm -hmm. et vous pouvez euh, remplir votre formulaire sur le site Web. On vous contactera. Et aussi, euh, ça serait euh, important, ou si vous souhaitez faire un don, vous avez le courage, malgré tout ce qu'on a dit, de faire un don à notre partie, ça serait vraiment le bienvenu par rapport à ce qu'on essaie de se ramasser un fonds euh, de, de, de roulement, surtout pour payer euh, les. On a calculé que ça nous prenait à peu près 2000 au moins de fonds euh, pour payer les aspects administratifs à la fin de cette. Euh, de l'année financière de notre parti, fait qu'on vous encourage à, à mettre un like, à partager, ça m'a fait très plaisir de vous parler, j'espère faire une vidéo très bientôt pour vous expliquer des choses très importantes, comme par exemple, l'esclavagisme chez les travailleurs à distance, comment ça va se représenter dans les années à venir, ça fait que pour les fonctionnaires, pour les personnes qui travaillent à distance, ça sera une vidéo qui est très intéressante à, à regarder, euh, on va parler aussi de la façon euh, de déjouer le système international à partir de, de l'intelligence artificielle. Moi, mon domaine, c'est l'informatique. J'ai une maîtrise dans, dans ce domaine-là. Euh, j'ai aussi approché l'intelligence artificielle en, dans un doctorat que je n'ai pas terminé. Mais j'ai des choses à vous raconter là-dessus qui sont très importantes, que vous comprenez bien le danger euh, de l'intelligence artificielle et comment on peut la déjouer. Fait que ça fait partie de petites vidéos que je vais faire, que je pas le temps d'approfondir ici. Puis, euh, on se reparle très bientôt. Fait que, bye bye, bonne journée.